Okay, bonjour Donc, je suis euh, Renaud Soyer je suis le euh, comment va-t-on dire ça l'administrateur et surtout le, le, le directeur de la région de PACA pour le groupe euh, club Tesla France et euh, aujourd'hui je fais partie des co-organisateurs de, de, de ce rassemblement euh, qui a lieu dans, dans le Var voilà. Je passe la balle à Cécile tu veux la réponse avec ou sans Bonjour, je m'appelle Cécile Aclin et je suis euh, donc membre du groupe Club France Tesla Model 3 et bien sûr du groupe Club France PACA. Euh, Aujourd'hui, je co-organise la sortie avec mes camarades et je m'occupe particulièrement du pique-nique. Je passe la parole à Thierry. Bonjour, moi je m'appelle Thierry Alimaud, Donc je suis euh, membre du groupe Tesla PACA. J'ai euh, organisé le petit circuit de la journée avec l'aide de tous mes compatriotes que vous allez voir là, tous des collègues. Je vais passer maintenant le flambeau à Gauthier qui est le responsable de la communication. Et moi, n'ayant fait que le tracé et la petite organisation de base. Bonjour, je m'appelle Gauthier. Je suis modérateur des clubs Modèle 3 et PACA. Et j'ai participé à l'élaboration du roadbook pour la sortie d'aujourd'hui. Et je donne la main pascal et hey bonjour moi c'est pascal donc pareil je suis modérateur sur le groupe modèle 3 paca modèle 3 et paca et pour aujourd'hui c'est moi qui m'occupe des pauses et des photos voilà bienvenue parmi nous donc si les pauses sont ma mauvaises c'est toi qu'on engueule alors voilà maintenant ça sera moi mais si n'y a plus de bière aussi ce sera moi ça va. merci bonne journée merci What